Il y a un moniteur, là, branché un sur moniteur. la caméra et, et caméra, je suis fasciné par ma propre image. Enfin bref. Bon, je dois vous avouer quelque chose, c'est que pendant que la caméra ne marchait pas, j'ai essayé de redresser une onde triangulaire, seulement pour réaliser que redresser une onde triangulaire, ça donne juste une autre onde triangulaire d'une fréquence double. Donc c'était pas très intéressant. J'aurais aimé que vous puissiez me voir perdre mon temps pendant 5 minutes, mais on ne va pas utiliser le redresseur, là, finalement, euh, ni le deuxième A fois B plus C, qui nous aurait servi de, de mixeur avec inversion. Euh, bon, maintenant, c'est vrai que même si les deux formes étaient identiques, la transition, la progression de l'une à l'autre n'était pas complètement sans intérêt, mais vous perdez pas grand-chose non plus. Bref, comme promis, je vous ai branché le ULFO, et vous le voyez sur la, la partie supérieure de l'onde, là, sur l'oscilloscope. C'est une sinusoïde qui est progressivement redressée. Le redressement s'opère dans le ULFO et la progression est obtenue à l'aide d'une enveloppe sortant du modulateur TINRS Wobler. Alors, pour le moment, ce n'est pas très lisible sur l'oscilloscope parce que l'onde est assez aiguë. Mais dès qu'on aura enregistré quelques sons comme celui-ci, on se mettra à une fréquence plus grave, pour mieux voir ce qui se passe. Hein. Et à propos, on entend toujours les distos, là, hein. euh, Je vous le fais écouter sans distos. Alors, oui, ça paraît plus terne, c'est normal, mais nos oreilles ont été gâtées par un son plus clair en comparaison aussi. Vous montrer le redressement visuellement. Vous voyez là l'effet du redresseur tel que je l'ai décrit dans la première partie de la vidéo, mais je n'ai aucune idée de pourquoi ça, ça danse comme ça. C'est peut-être la synchronisation d'un oscillateur sur l'autre qui fait des siennes. Voilà, sans synchro, c'est déjà plus stable. Hein, paradoxalement. Ça clipe un peu, on verra plus clairement si je descends le gain. Voilà, vous voyez La semaine passée, j'ai croisé une nana dans un bar qui m'a raconté qu'elle était réalisatrice et qu'elle voulait que je joue dans son prochain film parce qu'elle cherchait quelqu'un qui ressemblait à un psychopathe. Et c'est vrai, hein. Mais en attendant, je viens de prendre ma pause de midi et comme j'ai pris une bière en dessert, j'ai envie d'essayer un truc encore plus dingue. On va faire un petit peu de wave folding. Hein? à l'aide du, du fold de Synthrotech qui est là et on va folder euh, l'onde sortant du ULFO et comme la dernière fois, j'ai choisi le fold parce que c'est le wave folder le plus propre que je possède et bon, l'onde est déjà assez complexe comme ça quoi. donc, je récupère le signal du ULFO et... et eh mais c'est pas mal ça J'aime bien. Et si on s'en plaît ça vite fait Et tiens, vous savez quoi Maintenant qu'on a libéré l'oscillateur du dessous, là, celui que j'appelle le deuxième auxiliaire depuis le début, on peut l'utiliser pour rajouter du zing. Le zing, c'est la modulation interne au trident, euh, le troisième modulateur modulant le premier. Et c'est comme ça que Rossum appelle une modulation en anneau entre deux oscillateurs parfaitement synchronisés. Alors, on rajoute du zing. Donc là, c'est la pulse principale, hein, celle qui commute le switch entre les deux ondes auxiliaires, qui est elle-même modulée en anneau. Mais c'est pas si génial, hein Ouais, ben, je suis pas convaincu bref, en attendant on était sur le point de passer le ULFO dans le Fold alors je rappelle le Wave Folding en français c'est le repli de l'onde sur elle-même quand on l'amplifie, au lieu de clipper de saturer, elle va revenir sur elle-même laissez-moi juste ranger tout ce bordel deux secondes Donc on va ajouter du wave folding en plus du redressement. Voilà. On en rajoute. Et je vais ajuster la résolution de l'oscilloscope pour qu'on y voit un peu mieux. Comme je vous en avais prévenu dans la première vidéo, il faut accorder cet oscillateur. Je vais essayer de l'accorder un petit peu mieux sur le trident. Et bon, ça reste plus ou moins au pif. Hein. Bon, mais c'est mieux déjà. Hein. Alors j'ai fait un petit peu le malin en disant que j'allais rajouter du fold au redressement parce que le, le redresseur du ULFO euh, fait tout à fait double emploi regardez je vais commencer par euh, essayer d'obtenir la forme sinusoïdale la plus propre Et maintenant, je monte le wave folder et quand je change le paramètre offset du wave folder, qui est parfois appelé symétrie aussi je crois, ça revient au même que de rectifier la sinusoïde avant son entrée dans le wave folder. Ceci dit, on.. On balaye une plage plus large sur le ULFO, donc euh, c'est pas complètement superflu. Et maintenant on va contrôler l'amplification interne du wavefolder, c'est-à-dire animer la quantité de wavefolding avec le reste. Et pour moins s'y perdre, on va ne faire que ça. Voilà, je vais figer euh, le redressement. Il n'est plus animé par l'enveloppe. Et vous voyez, c'est le pote Sign Shape, là, il est à une position intermédiaire. Mais il ne va plus bouger. nombre maximum de plis est à 6, c'est peut-être un peu beaucoup, je ne sais pas. Essayons 2. Pourquoi pas 4 Diminuons sa hauteur, ça nous casse un peu les oreilles. Pas mal j'aime bien ok enregistrons ça avec différents niveaux de sub ça c'est sans sub du tout De sub, et alors quand on la monte davantage, ce qui est marrant, c'est que on n'entend pas tellement plus de sub, mais euh, le tout se met à saturer parce que euh, je crois que on rentre tellement fort dans la table, mais j'aime bien. Hein. Et bon, euh, ouais, c'est aussi peut-être dû au fait que les deux distorsions sont toujours actives en parallèle. Hein. Ça, c'est sans les distorsions. c'est peut-être mieux après tout hein. les, les distorsions c'était un peu too much remettons les mais tout doucement progressivement Là, je commence par rajouter un tout petit peu de tg4 un petit peu moins de sub Qu'est-ce qui se passe si on fait varier la largeur de la sub Un peu nul, mais je m'en fous. Je garde ce sample-ci et puis surtout ceux d'avant aussi. Éloignons-nous du modulaire pour une minute que je vous montre ce que j'ai samplé quand la caméra était coupée et que j'avais pas à stresser pour les cartes mémoire qui se remplissent et tout ça. Voyons voir. Cette table d'onde provient d'un patch très similaire à celui qu'on est en train de faire. Ce dont j'ai pris soin ici, c'est que plus l'effet du wavefolder augmente, plus la portion de cycle qui lui est allouée rétrécit. De sorte à ce que l'augmentation du nombre et du niveau des harmoniques aiguës générées par le wavefolder s'en trouve compensée. Écoutons et regardons-en un peu plus en portant notre attention là-dessus. Je ralentis un petit peu pour qu'on voit mieux. Vous voyez, là, il y a moins de plis dans la forme auxiliaire, mais elle prend pratiquement l'entièreté du cycle. Et au fur et à mesure que le nombre de plis augmente, sa portion de cycle rétrécit. J'ai fait plusieurs tables d'ondes basées sur le même patch. Par exemple, celle que vous allez voir et entendre maintenant, c'est le même patch, mais avec davantage de distorsion. Le résultat sonne plus clair, plus brillant, mais c'est aussi plus chaotique. Dans cette troisième table d'onde, j'ai aussi fait varier la hauteur, la fréquence de l'oscillateur auxiliaire. Donc plus le wavefolder agit, plus la fréquence diminue, en plus de la fenêtre allouée qui devient plus étroite. L'idée étant toujours d'obtenir une densité harmonique constante en compensant l'augmentation des harmoniques dues au wavefolding par la variation d'autres facteurs. Et je trouve y être assez bien arrivé, disons sur les deux tiers de la table d'onde. On se remet au modulaire Alors tout ça, c'est bien sympa, mais vous savez ce qu'on a là aussi Dans le Fold, il y a aussi un modulateur en anneau, un ring modulateur. Alors, tant qu'on y est, on va on va essayer ça aussi. Hein. Allez, zoo Ça, c'est la modulation entre cet oscillateur-ci du trident et le ULFO. Et bon, je remets un petit peu de zing aussi, euh, juste euh, pour rigoler. Pour qu'on l'entende, il faut remonter la sub, évidemment, puisque c'est l'oscillateur primaire du trident qui est modulé par le signe, Certains me diront peut-être que c'est un petit peu redondant, parce que le zing est lui-même une modulation en anneau, mais au moins ça nous permet de jouer avec quatre oscillateurs, c'est une grosse forme d'onde bien riche créée à partir de 4 oscillateurs. On commence à distinguer la forme caractéristique de la modulation en anneau. Et je vais tenter de stabiliser les fréquences pour que ça se voit encore mieux. Est-ce que ça vous plaît Parce que moi, honnêtement, je ne sais plus. Euh, J'enregistre quand même tout ça, mais je crois qu'on approche tout doucement de la fin. Ah, là, ça me plaît de rajouter un millipoil de Newton cette distorsion-là, qui a aussi un circuit de, de feedback interne. On va essayer un petit peu ça, mais mollo. Hein. Et là, je viens de rajouter une louche de TG4, mon autre distorsion. Pour finir, j'ai simplifié le patch et j'ai tout recablé pour vous en utilisant des codes de couleurs. Donc en jaune, ce sont les modulations. En vert, c'est la pulse qui actionne le switch et me sert de sub. En rouge, ce sont les oscillateurs auxiliaires qui alimentent le switch, mais il n'y en a qu'un des deux de connecter pour l'instant. Et en rose, ce sont les distorsions, inactives pour le moment. Ah, et orange, c'est mon signal résultant, euh, d'abord sec et puis qui part vers la table pour l'enregistrement. Et ce que je voudrais faire maintenant, euh, vous voyez que j'ai mis une onde carrée pour l'auxiliaire euh, alimentant le, le switch, et je voudrais euh, moduler la pulse de cet oscillateur auxiliaire, parce que voilà j'aime toujours bien moduler les pulses. Parce que pourquoi pas Et ce faisant, je vais un petit peu me taire pour changer et vous laisser apprécier les sons. de rajouter les distorsions en parallèle ce sont toujours ces deux modules magnifiquement câblés en rose Le nouvel oscillateur externe module maintenant en anneau le troisième oscillateur du trident et tout ça est toujours câblé en rouge. Maintenant, j'ai rajouté l'autre oscillateur auxiliaire, le deuxième oscillateur du trident, et il passe par le wave folder à l'aide des câbles violets. Ou mauve, hein, je ne suis pas raciste. Désaccorde légèrement l'oscillateur externe qui, donc, module toujours en anneau le troisième oscillateur du trident, tout ceci passant toujours par les câbles rouges. Si on coupait complètement les distorsions pour réécouter ça complètement sec. Alors oui, c'est moins brillant, mais en même temps, est-ce qu'on n'entend pas un petit peu mieux ce qui se passe réellement Plus, je rajoute un tout petit peu de disto du Newtown, mais alors un chouïa juste pour récupérer un poil de brillance. Et là, j'ai simplement remplacé la disto du Newton par celle du TG4. du script, alors, euh, est-ce que j'ai tout dit euh, Enfin, j'en ai marre de toute façon. Bon, amusez-vous bien et quoi encore Ah oui, tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui est disponible via Patreon, vous en trouverez le lien en description et ça fera partie d'une vaste collection qui sera en vente sur les meilleurs sites en 2021. Comme c'est tout nouveau, vous pouvez vous abonner pour seulement 1 euro par mois ou plus si vous vous sentez généreux mais ce c'est pas obligé et vous pouvez annuler votre inscription après un mois. Il y a plus de sons disponibles en fait que ce qu'on a fait aujourd'hui parce que en préparant cette vidéo, j'avais déjà fait ce patch il y a quelques mois. Et donc, j'avais enregistré plein de sons et ils feront partie de la collection et de ce qui est sur Patreon aussi. Voilà, éclatez-vous d'ici la prochaine fois. Et quant à moi, je vais continuer d'admirer ma face de psychopathe. Yeah. And that is why I chose this one, the Electro Rossum Electro Music Trident. Non, what what is what, what the fuck, the Russum anyway. Which other triple oscillator? <laughs> anyway, which other modern complex? Uh, anyway, which other putain de merde? Um, anyway.